Euh, à poser une question, on commence aujourd'hui sans filtre. Oui, monsieur, allez-y. Oui, en fait, en fait, Sabi, vous Ibewani, à Montagne d'Or. À tout, à Montagne d'Or. Oui, est-ce que c'est vrai que vous êtes pour la Montagne d'Or Eh bien, euh, la Montagne d'Or, oui, je suis pour. C'est un secteur économique qui est favorable pour la Guyane favorable pour nos jeunes, euh, surtout en, en, en situation difficile, qui font la mule pour s'en sortir. Mais la montagne d'or, ça va, ça va polluer les eaux, ça va nous rendre malades, ça, ça va engendrer plein de maladies. Mais non, mais non, c'est faux, tout sera encadré. C'est vrai que le cyanure est, est, est, est dangereux, mais tout sera encadré. Et je vais vous le dire euh, sincèrement, parce qu'aujourd'hui je parle sans filtre, c'est que la montagne d'or va me rapporter beaucoup de sous, va nous rapporter beaucoup de sous à certains, à certains élites. Et ce n'est pas grave si, si vous en pâtissez, quoi. Justement, Monsieur euh, Léanique, il y a des cas de stérilité de la population de Saint-Laurent qui se trouve avérée à tout. Euh, comment dire, c'est la conséquence des des, des orpailleurs. C'est à cause du, du plan. Moi, je présume qui qu se trouve dans l'eau, qui dans l'Ouest Guyanais. Il y a du plan. Il faut il faut l'admettre. Il faut le reconnaître. Donc ce plan, il y a il y a des conséquences qui, qui s'en découlent. Euh, notamment la stérilisation de nos plus jeunes. L'eau du robinet à Saint-Laurent-du-Maroni qui est complètement blanc. C'est vrai, c'est vrai, parce que l'eau du robinet, il sent la javel, il sent la javel. Euh, pour ce qui est de la javel, forcément, il faut éclaircir l'eau, sinon personne ne va la boire. Donc, euh, il faut mettre euh, du sel d'aluminium et de la javel de, je pense que c'est ce qui peut favoriser certains symptômes. Bon, sinon, on va, ne on va pas en débattre tôt, trop là-dessus, parce que sinon, il, il pourrait m'arriver des, des problèmes et des représailles. Donc, une autre question. Si vous voulez devenir maire de Saint-Laurent-du-Maroni, est-ce que vous allez euh, comment dire, perdre votre statut de député ou est-ce que vous allez... Enchaîner les mandats, soit que vous serez maire de Saint-Laurent, en même temps député. Je comprends pas, c'est quoi cette histoire? Bon, euh, c'est une très bonne question qui est un peu. qui est très pertinente d'ailleurs, qui est très pertinente. Euh, je sais pas quoi dire, pour l'instant, J'ai je n'ai pas la réponse, je ne sais pas ce, que, ce qui va se passer, je ne sais pas ce que je dois faire. Les ordres viennent de plus haut, donc euh, soit je suis juste maire de Saint-Laurent, Saint-Laurent-du-Maroni, ou je serai aussi député, ça c'est une très bonne question. Mais pour l'instant, je n'ai pas la réponse parce qu'on m'a pas donné plus d'informations sur le sujet euh, comment ça pas plus d'informations sur le sujet, il y a des gens qui vous donnent des ordres euh, c'est une je ne oui, peux pas fait, répondre je, davantage je pourquoi. ça serait mettre ma vie en jeu ça serait mettre ma vie en jeu Donc euh, voilà moi je pense que le débat est clos euh, je prends une dernière question une dernière question euh, vas-y vous monsieur allez-y oui, en fait, je voudrais savoir pourquoi on devrait voter pour vous. Ah ben, la question est simple, parce que mi n'asama fwa Kondé, di sabi dé, mais danscha waza, mais takasa anatongo, mais Geliwi, oui, danse ou mouvotez gimi. moi, et celui qui qui tire les ficelles au lieu.